Ce dont je, je vais vous parler, moi, et comme l'a rappelé Cécile, euh, c'est la mise en scène d'une stratégie revendicative en contexte décolonial à travers l'analyse la, de répertoire d'actions de deux mouvements citoyens en Afrique de l'Ouest. Il y en a et le ballet citoyen. Euh, justement, pour partager avec vous euh, comment ces deux mouvements euh, se positionnent dans leur discours, euh, de, de quelle identité ils se revendiquent. Quelles sont les représentations que ces deux mouvements diffusent Et surtout, euh, quelles sont les formes de narration que ces mouvements citoyens privilégient dans leur stratégie de revendication, justement, pour euh, ne pas euh, euh, considérer ou euh, appeler à un dépassement de l'eurocentrisme L'idée de, de ne pas considérer l'Europe ou tout simplement le monde occidental comme incontournable. Mais pour mieux connaître ces deux mouvements citoyens, je pense qu'il est utile de remonter aux, aux débats qui ont souvent mobilisé l'attention des chercheurs sur l'existence d'une société civile dite officielle et d'une société civile de rupture. Et pour vous donner une idée, depuis les indépendances, notamment en Afrique de l'Ouest, les années 60 jusqu'au début des années 90, la société civile dite officielle a souvent euh, subi l'influence de l'État et par conséquent euh, elle a dans la plupart des cas accompagné euh, la gestion de la chose publique en s'alignant sur les désirs de l'État. Et l'existence même de cette société civile dite officielle implique que euh, des manifestations qui sont organisées dans l'intention de remettre à, en cause les pouvoirs ont souvent été repris ou euh, récupérés par des partis politiques ou des organisations corporatistes qui sont plus ou moins proches de, de, de, des États. Et donc, ce n'est qu'au début des années 90 qu'on est passé d'une société civile dite officielle à une société civile organisée, euh, dans le but euh, d'accompagner euh, les États en Afrique de l'Ouest euh, dans un processus de démocratisation. Et je, je, sur ce point, je, je voudrais préciser que cet accompagnement ou cet appui aux États ouest-africains euh, s'est fait avec le soutien de la communauté internationale à travers des programmes et politiques volontaristes. Mais très vite, on s'est rendu compte que euh, les résultats n'étaient pas au niveau ou n'étaient pas aussi reluisants. Et certains spécialistes ont émis l'idée euh, d'une rupture totale avec les logiques d'appréciation occidentale euh, pour justement arriver à une société civile de rupture. Concrètement, cela voulait dire que pour qu'une société de, civile de rupture adoue, il fallait d'abord, premièrement, différencier les sphères publiques des sphères privées, ensuite individuer les, les, les relations sociales, et euh, comme l'ont montré également euh, des, des études, euh, on a conseillé aux États, justement, euh, qu'il importait de, de promouvoir ou de valoriser des solidarités horizontales sur des allégeances verticales. Justement parce qu'on s'est rendu compte que les États euh, ouest-africains étaient dans leur fonctionnement trop rigide. Alors, euh, très vite, les, les résultats sont arrivés parce qu'on a constaté que dans ces États, euh, il y a eu des avancées démocratiques. Et cela se manifestait par l'avènement euh, du multipartisme, euh, la promotion de la liberté de la presse, euh, les révisions constitutionnelles démocratiques, c'est-à-dire que euh, c'était des révisions qui... Euh, dans la plupart des cas, étaient soumises à des référendums. Et euh, l'avantage également, dans d'autres pays, parce qu'on est allé plus loin, euh, je pense à des pays comme le Niger, le, le Togo, le Bénin, on a même organisé des conférences nationales dites souveraines, lesquelles conférences euh, regroupaient des, des acteurs de la classe politique pour justement discuter des, des, des problèmes de, euh, des, des États. Mais euh, ce que je peux dire, c'est que depuis cette époque, je veux dire les années 90, euh, les choses n'ont pas tant changé que cela, dans la mesure où, malgré ce tournant de rupture, on note toujours des noirs qui euh, traduisent une certaine désillusion euh, démocratique. Et cela se manifeste par exemple euh, par des, euh, la volonté ou le désir de certains chefs d'État de perdurer au pouvoir, des révisions constitutionnelles unilatérales. Et parfois, dans, dans la pire des situations, l'intervention des, des gardes prétoriennes pour faire des, des, des coups d'État. C'est donc en cela qu'il faut comprendre maintenant l'avènement de ces nouveaux mouvements qui se veulent d'abord citoyens, mais également qui expriment un certain ras-le-bol. Et ces nouveaux mouvements citoyens qui euh, ne sont donc pas nées ni hélo, peuvent être compris euh, de, de deux manières. D'abord, comme la manifestation d'un contre-pouvoir par rapport aux partis politiques existants, mais également euh, comme une opposition frontale à la société civile traditionnelle qui comprend des associations ou des organisations euh, proches euh, des, des États. Alors, euh, je ne voudrais pas ici euh, revenir sur les, euh, toutes les mobilisations collectives qui ont eu lieu en Afrique depuis... Euh, 2011, mais je crois qu'ici nous avons tous en tête les, euh, le printemps arabe avec euh, la chute du, du président Ben Ali euh, en Tunisie, la démission de, de son homologue égyptien euh, Hosni Moubarak. Et ce même constat peut être également fait en Afrique de l'Ouest, euh, notamment dans des pays comme euh, le Sénégal ou le Burkina Faso, euh, des États qu'on peut aujourd'hui considérer comme, des, euh, comme abritant des, des mouvements avant-gardiste euh, de cette nouvelle façon d'incarner des alternatives euh, à travers les mouvements citoyens en Afrique. Et je, je pensais justement euh, qu'il serait intéressant de m'intéresser à ces deux, deux pays en choisissant deux mouvements dans ces pays. D'abord, il y en a Maro au Sénégal, qui a été créé en janvier 2011 et qui est une initiative de rappeurs, de journalistes et d'acteurs de la société civile, qui au début, euh, au début, euh, s'inscrivait dans une logique de d'alternance générationnelle, mais également démocratique. Euh, ils ont obtenu, euh, par exemple, le départ du pouvoir du, euh, du président Abdoulaye Ouad, euh, qui voulait se représenter, qui est allé aux élections, mais qui a été battu. Mais après son départ, euh, la vision de Yannamara a un peu changé, dans la mesure où il n'était plus question simplement de, de défier un système politique ou de, de, de, de combattre euh, des vérités dictatoriales mais également de s'inscrire dans, dans, dans un changement social euh, en incitant par exemple les jeunes à s'engager politiquement le deuxième mouvement euh, qui est donc le ballet citoyen euh, qui a été créé au Burkina Faso en 2013 euh, également par des artistes, euh, musiciens, des rappeurs mais également euh, des avocats et d'autres leaders d'opinion s'était euh, également fixé presque les mêmes objectifs euh, ils ont au début à leur création euh, obtenu euh, le départ du pouvoir du président Blaise Compaoré. et par la suite ça a été euh, euh, des actions pour promouvoir la démocratie participative mais également euh, des appels euh, à une émancipation de, de, de, de, de la jeunesse de ce pays et de la jeunesse africaine ouest-africaine du moins euh, en, en général alors c'est deux mouvements qui euh, se regroupent dans leur composition ou qui sont nés dans des contextes de changement conditionnel dans ces régimes en place, euh, se regroupent dans leur composition comme, comme je l'ai dit, mais également euh, euh, se, se ressemblent dans leur stratégie d'incarner des visions alternatives. Mais ce sont surtout des mouvements euh, qui euh, euh, comment dire, euh, des mouvements qui euh, non seulement euh, comportent des, des acteurs inhabituels, mais également ont des militants non conventionnels. Et voilà pourquoi certains auteurs n'ont pas hésité à parler d'une nouvelle forme d'éveil citoyen en Afrique. Justement parce que, euh, et c'est surtout ce point sur lequel j'aimerais insister, à l'analyse des répertoires d'action de, de ces deux mouvements citoyens, on se rend compte par exemple qu'il euh, existe des, des pratiques artistiques, et des pratiques euh, langagières qui ont pour objectif de faire comprendre que le passé ou tout simplement les traces de l'histoire euh, continuent de subsister dans, dans l'espace public et qu'en réalité la colonialité n'a pas disparu des, du fonctionnement des, des, des États. Et donc ces mouvements citoyens se donnent pour mission d'avoir de combattre cette colonialité euh, le mot consacré, c'est la chasse, chasser la colonialité de ces États, mais également de lutter contre une certaine partie de l'élite nationale qu'on estime soumise à l'élite occidentale. Et enfin, il y a également, à travers des actions, un appel à dépasser l'eurocentrisme et à ancrer la vision des choses, les actions dans, les, dans, dans le panafricanisme. Alors, la, la, la volonté de rupture, comme vous pouvez le comprendre, euh, c'est d'abord d'incarner euh, de nouvelles façons de voir la chose, le, le, le, le développement des pays. Et cette rupture se remarque d'abord euh, dans le nom de ces mouvements et dans leurs slogans. Euh, J'ai parlé tout à l'heure de Yanamar au, au Sénégal, euh, qui n'est que euh, euh, l'expression ou la traduction logique de, de, de, de, de, de ce ras-le-bol, la Coupe est pleine, il y en a marre. Des, ce nom qui s'inscrit directement dans une notion de défier le système politique en place. Comme je l'ai dit, ce mouvement a été créé en 2011 parce que le président white voulait encore empiler pour un, un nouveau mandat. Et donc, il y a d'abord le nom qui parle, ça c'est au Sénégal, et au Burkina Faso, il y a le ballet citoyen qui serait ce balai symbolique qui permettrait à tous les citoyens de balayer la cité, euh, de contrôler les actions des, des gouvernants et de veiller euh, à, la, à la bonne gouvernance. Mais il y a également des slogans qui expriment clairement euh, une volonté de, de, de rupture. Des slogans du genre « la coupe est pleine »,« il y en a marre », comme je l'ai dit, euh, « trop c'est trop »,« ça suffit euh, », ou encore, euh, pour faire référence à, à, un, à un roman d'Amadou Dama l'un des auteurs célèbres d'après « Indépendance », quand un homme refuse, il dit non. Et cette volonté de rupture également euh, s'est manifestée euh, dans la volonté de, de ce mouvement de se démarquer à travers des, des, des, des, des pratiques langagières, comme je l'ai dit, euh, mais également euh, des, euh, la, la, la volonté, par exemple, d'appeler de, de, de, de, de, de, à, à une création de, de, de quelque chose de nouveau et il suffit par exemple d'observer les, les traces numériques de, de ces nouveaux citoyens à travers leurs canaux euh, on consulte le, leur page Facebook, leur compte Twitter ou les, les, les, leur chaîne Youtube par exemple, où on, on remarque qu'il y a euh, en plus de la stratégie de mobilisation et des pratiques langagières euh, une certaine hybridité ou un métissage qui finalement permet de, de créer une culture de urbaine de la dissidence portée par des jeunes avec un langage d'indocilité. J'en J'ai mis, j ai, j ai mis quelques, quelques, euh, quelques slogans, mais surtout qui traduisent euh, ce langage d'indocilité. « euh, Touche pas à la Constitution »,« Chantier citoyen »,« Esprit Yanama » et « Dafa Doy, euh, qui, qui est du Olof, qui veut dire « ça suffit euh, » et « Gord Sakhoas » qui veut dire « respecter sa parole » et, et autres. Et cette culture urbaine de, de la dissidence se traduit également par des postures de, de, de je dirais, de euh, spectacularisation. Euh, il y a des, des, des concerts rap, des concerts pédagogiques, euh, ce qu'ils appellent des, des guérillas de, de la poésie, euh, durant lesquels on dénonce, on critique, on appelle à un renouvellement des de, de, de, de, de choses. Et le rap, finalement, est vu euh, dans ces deux pays, à travers ces mouvements, comme un dévoilement de, de, de, de, des hypocrisies antérieures. C'est-à-dire qu'au sein de ces mouvements, les, les figures de proue sont en réalité des chanteurs, des musiciens, des gens qui viennent des couches défavorisées et qui, à travers les actions, à travers leur, leurs appels, euh, veulent se démarquer des dirigeants actuels ou des, des leaders euh, qui représentent les États, qui veulent se démarquer de, justement, leurs reprochants, par exemple, d'aller toujours chercher leurs idées en dehors de l'Afrique. Et donc c'est en cela que le rap constitue pour eux une façon de, de, de, de dévoiler cette hypocrisie. Et justement, ces leaders également qui finalement sont considérés comme des, des intellectuels organistes dans la mesure où ils sont capables d'expliquer des situations euh, euh, difficiles euh, ou des politiques complexes à travers un langage accessible à toutes les couches sociales, justement également pour se démarquer des, des leaders actuels qu'on peut euh, ou qu'ils critiquent comme ayant fait leurs études à l'étranger et donc ayant suffisamment intégré des concepts qui ne sont pas utiles ou, ou euh, qui n'entrent pas ou qui ne sont pas afrocentrés ou qui n'entrent pas euh, dans la dynamique d'un développement endogène ou euh, propre à l'Afrique. C'est en cela, par exemple, qu'il faut voir le comment le langage devient, euh, représente un enjeu de pouvoir dans la mesure où, euh, en plus de, de, des critiques sur le discours libéral euh, bien rodé des dirigeants actuels, eux, ils, ils disent qu'ils sont capables de parler à toutes les couches sociales dans un langage accessible et qui, peuvent, euh, et qui peut être compris par tout le monde. Et non seulement ils expriment euh, de la proximité, euh, ils arrivent à ratisser l'âge, et ils sont capables de, de, de, de se prononcer sur tous les sujets euh, et d'expliquer euh, fondamentalement les choses euh, sur la nécessité pour le continent où euh, les États à tracer leur propre voie euh, à se démarquer de, de, de l'Europe ou, ou, ou, ou du monde occidental. Mais la rupture n'est pas que linguistique. Il y a une rupture que je peux dire dans l'accoutrement finalement, dans, dans leurs actions, dans leur, dans leur présence dans l'espace public, les leaders ou les figures de groupe de ce mouvement, euh, on a comme l'impression qu'ils veulent, à travers leur, parfois leur habillement, euh, exprimer une forme de distanciation euh, à l'égard des, des élites ou des dirigeants actuels. Euh, J'ai en tête, là, un ancien leader de Yanamar, par exemple, qui souvent se, remarquait, se faisait remarquer dans l'espace public en, en portant... Un bonnet ou euh, des tunis euh, jugées traditionnelles ou euh, africaines. Euh, et le bonnet, c'était justement pour faire référence à, à, à l'ancien leader bissau-guinéen et des îles du Cap-Vert, euh, Amilcar Cabral, par exemple. Et donc, la rupture est, est, est également, elle est, est linguistique mais également dans l'accoutrement. Mais euh, ce que je voudrais faire comprendre, c'est qu'il ne faut pas voir toutes ces actions, euh, toutes ces actions. Euh, euh, tous ces appels comme des postures. C'est quelque chose de, de, de bien réfléchi euh, dans la mesure où euh, cela se fait par des occupations stratégiques des espaces publics, des sites euh, importants des pays. Mais également, et cela s'est assumé par la recherche, je dirais même immodérée de, de, de l'effet buzz. Et en, en, en plus de ça, ils, ils assument clairement euh, la, la volonté, et cela pour moi c'est presque une obsession, euh, d'interroger dans l'espace public tout ce qui a trait à l'Europe, tout, tout ce qui existe comme trace de l'histoire. Et justement c'est pour proposer quelque chose de nouveau, parce que selon il faut aller à un dépassement de, de, de, de l'existant. Et à toutes ces actions, il y a justement la dénonciation, et cela, c est, c est, euh, on peut s'y attendre, la dénonciation de, de, de, de l'impérialisme occidental, euh, la critique du, du néolibéralisme, euh, justement parce que selon eux, euh, tout cela serait vecteur d'aliénation pour, pour les États, et c'est encore dans les, dans les débats, dans l'actualité, euh, l'épineux débat sur euh, le franc CFA, euh, mais également euh, euh, les critiques sur la présence des, des militaires français euh, en Afrique, par exemple. Ça a été jusqu'à récemment le cas au Mali, où euh, la France était obligée de, de faire évacuer euh, ses militaires, euh, mais également des critiques sur la présence des, des bases militaires euh, en, en Afrique. Vous, vous comprenez donc que tous ces mouvements euh, ont la volonté de changer de paradigme quant à la relation entre la France et, et, et ses anciens partenaires. Je voudrais terminer en, en disant que, euh, et c'est une discussion que j'ai eue, j'étais au Togo il y a trois mois, avec un, de, un leader d'un de, des mouvements citoyens et qui, qui, qui me disait que il y a une volonté de réinventer les choses. Et en cela, il faisait référence à Valentin Yves Moudivé qui parlait de l'invention de l'Afrique. Lui me disait qu'il fallait réinventer justement les choses et qu'il y a déjà des, des résultats. Ils arrivent à faire partie des chefs d'État du pouvoir et bien d'autres encore. Ils arrivent à empêcher des modifications unilatérales des constitutions. Mais il y a la question qui se pose c'est celle de la transformation de, de ce qui est réussi, de, de, de, de, de celle, euh, la question de la transformation des acquis, euh, dans la mesure où, euh, malgré les résultats, malgré les chaînes de solidarité qui sont créées à travers le pays ou entre les pays, euh, il se pose de, de nouveaux impératifs, euh, notamment euh, la lutte contre le terrorisme, par exemple, dans, dans ces états. Euh, pour vous donner un exemple, euh, comment un mouvement citoyen, par exemple, peut organiser une meeting ou une descente sur le terrain quand il sait qu'il y a un coup au feu ou qu'il y a un état d'urgence et autres là. Donc, tout cela, tout, toutes ces questions liées à l'actualité, notamment la lutte contre le terrorisme, euh, euh, posent, de, pose de, de, je ne dirais pas de problème, mais de questions, et euh, réinvitent ces mouvements à à repenser leurs actions et surtout à s'interroger sur la transformation durable de leur stratégie de rupture. Je vous remercie.